inégalité triangulaire. Nous allons montrer que dans un triangle, par exemple ABC, la somme de deux côtés, par exemple, AB plus AC, est supérieur au troisième côté. Et c'est valable en prenant n'importe quel côté à la place de BC. Comment imaginer la somme AB plus AC Euclide a eu l'idée de prolonger AB avec un segment, il disait ligne même longueur que AC. Voilà. D. Donc on a construit AD égal AC. Pourquoi Pour que la somme AB plus AC devienne AB plus AD. Autrement dit, autrement dit BD. Donc BD, c'est cette somme-là. Il faut montrer que cette somme est plus grande que BC. Voilà à quoi se réduit notre affirmation. Mais raisonnons un plus dans le triangle ADC, qu'est-ce qu'on remarque? Qu qu remarque Deux côtés égaux, triangle, isocèle. les angles à la base sont aussi de même mesures. Et maintenant, si je passe à cet angle, cet angle, angle BCD, Il est plus grand que l'angle ACD. Et cet angle ACD, il est égal, je vais te dire, à ADC. Donc BCD, l'angle noir là, il est plus grand que l'angle ADC. Celui-ci. Alors, en action d'Euclide, dans les pages précédentes, nous dit que si un angle est plus petit qu'un autre, le côté qui s'oppose, il est plus petit que le côté qui s'oppose à l'autre. Voyons ici, ADC, l'angle bleu, est plus petit que l'angle noir. Donc le côté qui s'oppose, BC, est plus petit que le côté qui s'oppose à l'angle noir, autrement dit BD. Je répète, dans le triangle BCD, le côté qui se pose à l'angle bleu, c'est-à-dire BC, est plus petit que le côté qui se pose à l'angle noir. BD, parce que l'angle bleu est plus petit que l'angle noir. Mais alors, BC référera à BD, et c'est exactement ce qu'on veut démontrer. Quod erat demonstrandum en français, ce qu'il fallait démontrer. Et voilà la démonstration de l'inégalité triangulaire. Ici, on tire comme conclusion qu'il faut que chaque côté soit inférieur à la somme des deux autres sinon le triangle ne peut pas être construit. Any two sides and of a triangle taken together are greater than the third side. Produce and make equal draw Then because equal we have equal, therefore greater than, therefore plus greater. and therefore plus greater quod erat demonstrandum any two sides blue and red of a triangle taken together are greater than the third side, black. Produce blue and make dotted blue equal To red and draw yellow. Then, because dotted blue eagle red, we have blue angle blue. Equal angle red. Therefore, blue, yellow angle yellow plus blue greater than red. Therefore, blue plus dotted blue greater than black. And so, blue and red greater than black. Quod erat demonstrandum.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 draw yellow then because dotted blue equal red by construction we have blue equal red angle blue equal angle red therefore angle blue plus angle yellow greater than red therefore blue plus dot blue greater than black and so blue plus red greater than black quod erat demonstrandum N'importe quel deux côtés, bleu et rouge, d'un triangle, bleu, rouge, noir, pris ensemble, sont plus grands que le troisième côté. Autrement dit, la somme de ces deux côtés, bleu et rouge, est plus grande que le troisième côté, le noir. Pour démontrer cela, on trace après le côté bleu on prolonge avec un côté bleu pointier qui est égal au côté rouge. Bleu pointier égale rouge. Et on relie, tracer ce côté jaune. Et comme le bleu pointier est égal au rouge, le triangle ici est isocèle, donc les angles à la base sont égaux. L'angle rouge est égal à l'angle bleu. Alors cet angle est plus grand que cet angle. Et donc, le côté opposé à cet angle est plus grand que le côté opposé à cet angle. Un angle plus grand s'oppose un côté plus grand. Ça veut dire que bleu plus bleu pointier est plus grand que le noir. Mais à la place de bleu pointier, on peut mettre le rouge. Parce que bleu pointier et rouge, par construction, sont égaux. Conclusion, le bleu plus le rouge, leur somme est plus grande que le côté noir, ce qu'il fallait démontrer.